Eh bien, bonsoir, bonsoir pour euh, ce 18e live évolutionnaire. Nous allons parler ce soir d'un sujet un peu bizarre puisqu'il s'agit des prisons ontologiques. Alors je vais vous expliquer évidemment ce qu'on entend par euh, prison ontologique. En tout cas, vous savez que tous ces lives euh, servent à nous questionner sur ce « nous » qui agit dans le « je hein, », donc le « je » dans le « nous », à savoir comment finalement nous perpétuons une conscience, une société dont nous souhaitons éventuellement nous affranchir, ou en tout cas nous affranchir des limitations qu'elle peut imposer si on s'engage dans une perspective évolutionnaire. D'où le terme de cette série des « go hack yourself ». Ça veut dire effectivement se hacker, se bidouiller pour gagner, on va dire, des points d'évolution, si je peux dire comme ça. Point d'évolution, ça veut dire une conscience plus vaste, une capacité empathique, ou compassionnel plus vaste, une créativité plus vaste, une façon de penser plus vaste également, une santé meilleure, une meilleure relation avec les autres, etc. En fait, en général, tout ça, ça va bien ensemble. Alors, ce soir, on va donc parler d'un sujet assez spécifique que j'appelle les prisons ontologiques. Alors, prison, évidemment, parce que vous allez voir qu'on se sent en prison, en fait, ça vient déjà de mon aventure un petit peu personnelle, parce que j'ai réalisé finalement assez petit, je me sentais souvent enfermé dans des formes de pensée. Ça veut dire on me décrivait le monde quand je le questionnais, notamment avec mes parents, mais avec d'autres, avec les professeurs, etc. On me donnait toujours des réponses qui me semblaient, et je parle bien de feeling, qui me semblaient préconstruites, prémâchées, comme quelque chose de, de déjà pensé, de déjà fait, de déjà pré mâché et à chaque fois je me disais « il y a quelque chose derrière ». J'en ai d'ailleurs parlé dans mon récent TEDx Alsace, avec l'impression que finalement, je grandissais avec une prise branchée sur une source, sur quelque chose qui me renseignait derrière la réalité, derrière ce, les constructions de la réalité qu'on me donnait, et puis plus tard, grandir, ça voulait dire débrancher cette, euh, cette prise et rentrer dans cette espèce de, de matrice dans laquelle je me sentais. Donc il y avait déjà une expérience assez personnelle, et j'ai découvert beaucoup plus tard que cela concernait, en fait, un thème qu'on appelle l'ontologie. L'ontologie, en philosophie, ça a très, ça se rapporte à toute l'expérience de l'être. Ça veut dire comment nous décrivons l'être, mais surtout comment nous nous voyons nous-mêmes en tant qu'être. Donc un petit peu l'expérience du miroir, comment on se soit, on se voit, comment, quelle construction du monde, évidemment, en découle. Alors évidemment, ça commence par une expérience tout petit, ça veut dire déjà les stimuli que l'on reçoit soi-même, tout petit, les, les réponses qu'on a à nos cris, à nos pleurs, à nos rires, etc. Et puis ça continue avec ce qui finit par nous définir par l'extérieur, ce que dit notre papa ou notre maman, l'intériorisation du regard des autres. Donc en fait, on devient sa propre culture. Ce que vont dire les autres de nous, les retours qu'ils vont faire, vont s'intégrer, on va les intérioriser. On va, je disais, on devient sa propre culture. On a des exemples assez intéressants, par exemple, de d'enfants loups, hein, donc grandis, élevés par des loups, et qui ont acquis la culture loup. Alors, on, peut faire, on pourrait faire mais des dizaines de lives évolutionnaires rien que là-dessus. Ma maintenant, on va essayer de se concentrer sur certains exemples. Par exemple, l'ontologie nous montre que on ne voit que ce que l'on nomme, et on ne voit pas ce que l'on ne nomme pas. On a souvent l'exemple, par exemple, de la, chez les Inuits, hein, qui ont... 20 mots pour parler de la neige, nous on n'en a qu'un, il y a la neige ou il n'y a pas la neige, éventuellement poudreuse ou, euh, ou de la soupe pour le ski, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. En fait, déjà on se rend compte que toute pratique que l'on apprend, moi je fais par exemple du, des arts martiaux ou du parapente, eh bien avant de commencer ces choses-là, toutes les nuances qu'il y a, je ne les voyais pas. Donc quand on commence une technique... On apprend quelque chose, on commence à finalement voir des tas de nuances sur un geste, sur de la musique, sur des sons, des formes, etc. Parce qu'on a les mots pour le voir. On apprend à discriminer par tout le langage descriptif, en fait par toute l'ontologie, la construction sémantique que l'on fait d'une discipline particulière. Donc cela fait partie évidemment de la vie, de notre, de notre expérience. Alors ça va évidemment plus loin que simplement nommer ou pas nommer les choses. Je vous donne un exemple. Prenons dans le français ce qu'on appelle les adjectifs possessifs. Si je dis par exemple « mon travail euh, »,« ma maison »,« mes enfants »,« ton chien », etc. Je reprends l'exemple sur « mon travail » ou « ton travail ». Il n'y a pas de distinction dans l'adjectif possessif pour dire si ça m'appartient, ça veut dire la propriété, ou bien si j'en représente la source, ça veut dire par exemple le travail que j'ai produit, ou bien s'il s'agit des enfants, Ai-je une relation de propriété avec mes enfants, ou bien simplement la relation de parenté Vous voyez que ça laisse beaucoup d'ambiguïté, et je le vois notamment dans le domaine du travail, ou bien oui, dans le monde des entreprises aussi. Si je dis je viens parler de mon travail, quelle relation j'ai avec ce travail Je me considère vraiment comme propriétaire de ça Peut-être que les autres vont le comprendre comme ça. Ou alors non, je considère que j'ai produit ce travail, j'en représente la source, mais je n'ai pas forcément une relation de propriété. Bien, vous voyez que cette ambiguïté toute simple sur les adjectifs, possessif, peut générer beaucoup, beaucoup de, on va dire, de malentendus, voire de violence ou de, de, de tension chez nous les humains. Alors, il y a plein d'exemples, évidemment, je ne vais pas en citer des milliers, mais déjà une chose qu'on peut commencer à retenir, le fait que l'ontologie, ça intègre la doxa. Je le rappelle, la doxa, un mot qui nous vient des Grecs, dé définit toutes les croyances non vérifiées qu'on peut avoir. Alors, on a une certaine facilité, avoir les doxas d'avant, par exemple l'époque où on a cru le monde plat, bon, il y en a encore qui le croient aujourd'hui, l'époque où on a cru qu'il fallait peut-être brûler les sorcières, etc. Ça nous semble absolument aberrant. De même toutes les doxas du racisme qu'on a pu voir et qui existent évidemment encore. Donc ça nous semble assez évident de regarder ça dans d'autres époques ou d'autres civilisations, y compris donc des civilisations ou des populations ou des nations actuelles très différentes des nôtres, et on voit assez facilement les croyances. Mais la doxa, le problème, on ne voit pas la nôtre. Ça veut dire qu'on a du mal à voir ce qui constitue nos croyances et donc qui constitue évidemment déjà une prison, et une prison ontologique. Parce que je le disais, la doxa, ça fait partie de l'ontologie. Ça veut dire que l'ensemble des croyances se perpétue dans une construction du monde, une cosmogonie que nous partageons. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple. Prenez le temps, la relation que nous avons au temps. Et je ferai un, un live évolutionnaire rien que là-dessus. Nous parlons du temps exactement comme de l'argent. D'ailleurs, il y a bien cette, euh, cette Maxime qui dit « le temps, c'est de l'argent ».« Combien de temps me reste-t-il à vivre ?»« Combien de temps avons-nous passé ?» En anglais, on dit « to spend time », un hein, du temps. Donc, comme s'il y avait une quantité granulaire du temps en oubliant que peut-être le temps représente quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus profond dans notre psychisme, mais nous l'avons tellement simplifié dans une représentation sociale que nous voyons le temps effectivement comme une quantité. Combien de temps me reste-t-il à vivre, par exemple Et donc on verra que peut-être on peut avoir déjà un rapport au temps différent, et si on a un rapport personnel et intime au temps différent, se questionner, tiens, comment exprimer le temps socialement, autre que cette quantité comme l'argent, par exemple Deuxième exemple, nous grandissons en particulier dans le monde chrétien, mais on le voit, je l'ai vu, quasiment exister partout, sur une sorte de hiérarchie cosmique implicite, à savoir, il y a le monde des animaux en bas, donc des instincts les plus bas, les plus primitifs, les plus anciens, il y a l'humain au milieu, hein, et puis il y a les dieux, ou le cosmos, ou la conscience avec un grand « C », en tout cas quelque chose de plus vaste et d'infiniment accompli au-dessus de nous. Et nous, nous fonctionnons, les humains, un petit peu en yo-yo entre les deux. Ça veut dire, je peux faire appel à mes bas instincts, donc je vais avoir un comportement animal, un comportement sauvage, etc. Donc tout ce que l'on voit dans la sémantique et le narratif collectif, et puis je peux m'élever, intéressant de voir aussi une notion spatiale de la chose, élever ma conscience, élever mon être, et me rapprocher plutôt des dieux. Je rappelle d'ailleurs que le mot hiérarchie, au départ, nous vient justement d'une classification du monde chrétien, à savoir qui a une proximité plus ou moins grande avec les dieux. Donc intéressant de voir que nous avons de façon complètement installée dans notre croyance collective cette forme de hiérarchie et qu'on va retrouver à tous les étages du langage, mais également dans nos discours d'évolution, dans nos discours de grandeur, etc. Et je reviendrai dessus un petit peu après. Autre exemple qu'on connaît bien, évidemment, ben, le sexisme. On voit comment les langues genrées, ça veut dire qu'ils n'ont pas de, de neutre, notamment, contrairement à l'anglais. Des langues genrées, donc les langues latines, donc le « il » ou le « elle », le masculin ou le féminin, il n'y a rien entre les deux, ou il n'y a rien en dehors du masculin et du féminin. Il n'y a donc pas de neutre. Eh bien, on a cette fameuse phrase hein, qui dit « le masculin l'emporte sur le féminin », en français, en tout cas moi je l'ai appris comme ça, Évidemment, cette formulation a beaucoup scandalisé récemment, à juste titre, mais même si on trouve une formule un petit peu plus édulcorée pour le dire, il n'en demeure pas moins que euh, le, le masculin reste la dominante, la norme. Et puis, on le voit justement, on va dire par exemple, je, on va embaucher un chirurgien, un mécanicien, on dit un homme d'État, on dit aussi avoir des couilles, etc. Ça veut dire en fait, tout ce qui met en avant... Une normalité, une base, et le féminin représente la forme d'exception, le « en dehors de la normalité ». Alors, toute cette recherche que je fais depuis longtemps sur les mécanismes ontologiques m'ont montré que quasiment à chaque fois, ils auto-légitiment et ils perpétuent une idéologie de domination. Je répète, ça perpétue et ça auto-légitime une idéologie de domination, de, de façon de hiérarchiser la réalité à l'avantage, évidemment, d'une catégorie dominante. Intéressant de voir que Marx et d'autres, évidemment, l'avaient vu avant, mais Marx l'a très bien exprimé. Je vais vous lire, là, sur mon écran, une citation que j'ai notée de lui, que je trouve euh, qui résume très bien la situation. Alors je lis, je cite. « Les pensées de la classe dominante... Hein, » Il parle de classe, moi je préfère parler de différentes catégories, ça reste plus neutre, mais j'y reviens. « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. Donc voyez le lien entre une classe qui a une puissance matérielle et une puissance spirituelle. Je continue. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants. Elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d'idées. Donc, l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante. Autrement dit, ce sont les idées de sa domination. Voilà, il a dit les choses très clairement, dans une phrase peut-être un petit peu longue, mais je trouve intéressant, en tout cas ça rejoint ma propre expérience, de voir combien euh, les ontologies que je remarque, ou la plupart, perpétuent une domination, organisent, on va dire, une hiérarchie des pouvoirs. Alors on va y aller justement, je vais, je vais aller peut-être dans plus d'exemples et on va pouvoir en partager plus, là j'ai évidemment des, des exemples limités. Allons dans le racisme. Alors même si on se dit tout à fait anti-raciste, je me considère comme quelqu'un de pas du tout raciste et pourtant je peux continuer d'observer parfois, parce que je n'ai pas réfléchi à telle chose, et bien des, des réflexes post-colonialistes ou post racismes etc. Mais prenons en fait ce qu'on dit tous les jours indépendamment du fait qu'on se sente, on se vive raciste ou pas. Les blancs. Eh bien, les blancs, sur le blanc, il n'y a pas de couleur. Il y a une normalité. Après, on a les autres personnes, les gens de couleur, les noirs, les jaunes, ce qu'on veut, entre, entre tous les rouges, les verts, etc. En fait, ils ont une caractéristique en plus que n'ont pas les blancs. Les blancs, il s'agit d'une page blanche. Et je trouve aussi intéressant que ça ne se base en rien sur les couleurs réelles. En fait, il n'y a pas de personne blanche ou alors vraiment très malade. Elle a vraiment la nausée. Euh, il n'y a pas de personne fondamentalement noire, à part quelques exceptions, effectivement, de peau très noire, que j'ai pu voir dans certaines parties de l'Afrique ou, ou en Inde. Mais... Voilà, ni des personnes jaunes, etc. Ça ne marche pas comme ça. Donc, intéressant déjà de voir que les catégorisations, non seulement montrent aussi l'exception, tout comme le féminin montre l'exception par rapport à une norme le masculin, eh bien, la façon aussi d'attribuer les couleurs, simplement dans un sens descriptif commun, avec euh, noir pour majuscule, par exemple, ça ajoute quand même un attribut en plus par rapport à la normalité. Je trouve ça quand même assez intéressant. On a aussi, évidemment, le sens des couleurs, et là, on pourra aller aussi dans les archétypes, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Ça touche à une toute autre partie de la, de, on va dire, des architectures invisibles. Mais on dit bien avoir des pensées noires ou des pensées sombres. Autrement dit aussi, le noir, la nuit, le sombre, le danger, etc. etc. Vous voyez tout ce que ça vient chercher. Je vais même plus loin. Prenez par exemple un Européen. Un Européen qui, qui part à l'étranger... On appelle ça, ou plutôt un européen, un occidental, je veux dire ça comme ça, de façon plus vaste. On dit un expat. Prenez quelqu'un qui a la mauvaise idée de, de naître dans un pays du tiers-monde, on parle d'un émigré. Vous voyez, on a des tas de mots comme ça qu'on peut utiliser sans se rendre compte. Alors ça va plus loin parce que ça se trouve, pas simplement, je vous le disais, dans les mots, mais dans ce que j'appelle, en fait il y a différentes techniques notamment l'une d'entre elles que j'appelle la substantification. Ça veut dire qu'on va réduire une personne ou un être à une substance, une qualité particulière. Par exemple, on va dire les immigrés. Donc, on a complètement écarté de notre psychisme toutes les qualités, la multidimensionnalité d'une personne, et on va dire un immigré, ou les immigrés, ou les réfugiés, ou les SDF, ou les chômeurs, peu importe. En fait, lorsque l'on réduit, un substantif, la multidimensionnalité d'une personne, mais elle ne devient que ça. Si, on, si je dis SDF, on a du mal à imaginer que cette personne elle a peut-être une famille, ou que cette personne elle joue peut-être très bien du piano, enfin qu'elle a plein de qualités, mais non ça devient en fait un SDF, et souvent d'ailleurs au, euh, au niveau masculin. Donc intéressant aussi euh, à noter. Voilà un premier exemple donc, de substantification. On en a un autre aussi qu'on utilise beaucoup dans nos langues, la chosification ou la réification, hein, ça veut dire de transformer en choses. Un être vivant ou quelque chose qui a trait à la vie, à l'expérience sensitive, sensorielle, de conscience, et eh bien on élimine cette partie-là pour transformer en choses. L'exemple le, pour moi le plus fort en tant que personne végane, la viande. Quand je dis de la viande, ou quand je dis du saucisson, ou du fromage, ou du lait, ou des choses comme ça, et eh bien... J'ai retiré de mon psychisme, et nous avons collectivement retiré de notre psychisme tout ce qui a trait, en fait, la vie et la mort, et tout ce qui a pu se passer, évidemment, d'éléments violents, entre quelque chose qu'il y a dans mon assiette, que je vais appeler par exemple du saucisson, ou du lait, ou euh, un cake, peu importe, qui va utiliser les animaux. Donc la chosification ou la réification consiste à, je le répète, retirer l'expérience sensitive, l'expérience de sentience, dans notre partie collective pour chosifier et donc n'avoir plus que des objets finalement inertes et morts dans lesquels finalement la souffrance, la conscience, les expériences sensorielles n'existent plus. Un autre exemple encore, et là vous m'avez entendu en parler beaucoup, la notion d'argent. Je ne vais pas refaire ce, ce live ici, mais j'ai parlé dans des lives précédents en quoi l'argent représente une monnaie rare je vous ai parlé de la condensation monétaire. Ça veut dire que l'argent se concentre dans les mains de quelques-uns, non pas par l'avarice ou la méchanceté humaine, mais par les mathématiques, ce qu'on appelle l'effet Pareto. Et la concentration monétaire amène forcément, évidemment, de la concentration du pouvoir. Les sociétés à intelligence collective pyramidales dans lesquelles nous vivons ont toutes utilisé ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit l'argent, qui concentrent la monnaie dans les mains de quelques-uns, et donc qui concentrent le pouvoir, avec des lois de distribution autour desquelles s'organise aussi la loi de distribution du pouvoir. Bon. Eh bien, ça a des conséquences ontologiques, il y a aussi de l'ontologie dans l'argent ou dans la façon de concevoir un système monétaire, il y a une vision du monde, notamment ça, j'en avais parlé dans mon TEDx Paris en 2011. Lorsque on a une monnaie rare, cela déclenche des philosophies de la rareté du monde. Je veux dire, il faut une, notamment une expression extrêmement d'une violence inouïe qu'on peut dire comme ça au quotidien gagner sa vie, gagner sa vie, conquérir des marchés, etc. Donc, vous voyez toute cette dialectique qu'il y a autour de, de l'argent, y compris aussi au niveau politique hein, où il faut conquérir, il faut gagner il faut euh, trouver des nouveaux marchés, etc., etc., et surtout donc gagner sa vie. Donc on voit que autour de cette rareté, si l'essentiel de mon accès aux richesses du monde passe par l'argent, autrement dit par un outil de rareté, donc essentiellement rare, je vais avoir une vision de rareté du monde, je vais construire une philosophie de la rareté du monde. Il faut se battre pour l'acquérir, il faut avoir une vision masculine pour l'acquérir. Lors de, ce, lors de ce TEDx Paris, j'avais notamment passé une petite paille aux gens en leur demandant « levez-vous et respirez par cette petite paille ». Et je leur avais dit « bougez aussi, euh, donc mettez-vous à, à bouger ». Donc évidemment, la petite paille ne suffisait plus pour euh, s'alimenter en oxygène, donc évidemment on entrait vite en suffocation. Il fallait soit retirer la petite paille, soit piquer la petite paille du voisin pour en avoir plusieurs et se mettre à respirer normalement. Eh bien voilà, si on avait, depuis la naissance, toujours respiré avec une petite paille, sans, en oubliant qu'on le fait comme ça, on pourrait penser que nous vivons dans un monde d'air rare, alors que simplement l'accès à l'air crée cette rareté. Et eh bien l'accès à la richesse, par l'argent rare, crée une idéologie de la rareté. Donc voilà un exemple aussi d'ontologie qu'on va trouver dans l'argent. Alors, il y a évidemment un sujet qui me, qui me tient à cœur, ça vous le savez, pour, vous, vous me connaissez, ça touche aux animaux non-humains, puisque nous faisons partie du règne animal, je le répète, donc il y a les animaux humains, et puis euh, okay. qui constituent une petite partie, et puis bah, il y a plein d'animaux non-humains. Et là, on vit complètement dans une cosmogonie, et donc une ontologie, dans laquelle on rabaisse les humains aux animaux, si on veut rabaisser des humains, il y a tous les noms d'oiseaux pour les traiter, et puis on rabaisse les animaux à des choses. Donc on fait descendre en quelque sorte d'un étage, chacun dans cette fameuse hiérarchie cosmique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors déjà, prenons le fait de rabaisser les humains aux animaux. Si je, dis, je traite quelqu'un de bête ou de bestial, quel animal celui-là Quel âne quel, euh, Ou bien ce que cette personne a fait, euh, je vais dire, oh, tiens, tes vaches, etc. Donc il y a en fait tout un lexique extrêmement complet, qui montre à quel point donc, euh, rabaisser l'humain, eh on va trouver un nom d'animal pour l'amener là. Je vous conseille d'ailleurs un excellent ouvrage que m'a envoyé son auteur, qui s'appelle Marie-Claude Marsolier, je vous le montre ici et je vous le mettrai euh, en lien, évidemment, qui s'appelle « Le mépris des bêtes » et elle a déconstruit de manière admirable, en tant que chercheuse, elle a déconstruit justement tout ce mécanisme ontologique qui consiste à « déshumaniser » entre guillemets ou « dépersonnifier » si on parle de « personnes » justement, le monde animal, par tous les mécanismes ontologiques. Donc vous voyez comment on va dégrader les humains en donnant une personnalité animale, intéressant donc de considérer que l'animal s'avère inférieur à l'humain, et puis on rabaisse aussi les animaux aux choses. Alors, quelques exemples de, de sémantique aussi, qui ôte la personnalité aux animaux. Par exemple, et ça le dit très bien Marie-Claude dans son, dans son livre, euh, on, ils n'ont pas de visage, les animaux, ils ont une gueule. D'ailleurs, si je montrais un poli, je vais dire « ta gueule hein ». Ils n'accouchent pas, ils mettent bas, ils font pas l'amour, ils n'éprouvent pas de plaisir sexuel, voyons, non, non, ils se reproduisent, ils copulent, etc. Il y a aussi euh, toute la sémantique qui euh, réifie, donc la réification, donc qui rend sous forme simplement de gestes techniques, toute euh, l'élimination des animaux qu'on peut faire, donc on peut les appeler les meurtres, on peut appeler ça comme on veut, mais donc par exemple dans la chasse on va parler de prélever, hein, donc ce côté très hygiéniste, très neutre, on va parler de quota. Je vais même dire jusqu'à l'écologie en général, qui parle aussi d'ailleurs de quotas, d'équilibre des espèces, etc., et qui rentre aussi dans une ontologie spéciste dans le sens où on ne s'intéresse pas à l'individu, on s'intéresse aux masses. Ramener à l'humain, ça fait un petit peu comme si on disait « bon ben il faut des quotas de français par rapport à des quotas d'allemands, de, par rapport à des quotas d'italiens, etc. » Il faut équilibrer un petit peu ces différentes populations, éventu en, éventuellement en prélever quelques-uns. S'il y a trop de français, ou trop d'allemands, ou trop d'italiens, ou que sais-je, de grecs ou de chinois, pourquoi ne pas en prélever pour justement s'occuper de respecter les équilibres Vous Voyez un petit peu ce que ça ferait si on le transposait aux personnes humaines, ce qu'on fait aux personnes non humaines. Assez intéressant on parle aussi évidemment d'abattage, mais pas de crime ou d'assassinat, donc on va abattre dans les abattoirs. Prenez l'exemple des visons, il y en a eu plus de 15 millions récemment éliminés au Danemark parce que, à cause de cette fameuse grippe aviaire, ou non peut-être aussi d'ailleurs Covid, j'ai pas, pas bien regardé. Et puis là, il y en a eu un million en France éliminés aussi. Donc regardez, notez ce langage technique donc qui ne parle pas de crime, qui ne parle pas de sentience, qui ne parle pas de souffrance ou toutes ces choses-là. Pareil pour un couteau. Un couteau, eh bien, sur un animal, ça représente un outil. Sur un humain, ça représente l'arme du crime. Bon, Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Je ferai d'ailleurs des des lives évolutionnaires hein, sur ces questions, notamment de la relation des humains avec les non-humains, parce qu'il y a effectivement tout un ensemble ontologique extrêmement fort, extrêmement puissant, euh, qui, qui, voilà, qui fait partie de notre, de notre vie. Alors pour finir, vous voyez, si vous vous intéressez au sujet, si vous vous sentez justement comme moi, si vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, et que vous avez du mal à définir ça, essayez de détecter... Dès que vous voyez une forme de domination, même si cette domination vous semble normale, je vais, dire, je vais même dire, a fortiori, si cette domination vous semble normale, ça veut dire, lorsque vous voyez un être sentient se faire dominer de toutes les façons possibles, maltraiter, insulter, violer, tuer, prenez toutes les réjouissances possibles. Quand vous avez un être sentient, se faire dominer par un autre être sentient. Et si ça, si ça ne vous questionne pas, ça vous semble normal, alors il y a peut-être un mécanisme ontologique derrière. Il y a certainement, je vais même dire, il y a sûrement un mécanisme ontologique derrière. Ça veut dire la normalité d'une domination, hein, quelque chose d'institutionnalisé, se fait justement grâce à des, ces fameuses prisons ontologiques, hein, donc, euh, et la plupart du temps, évidemment, non consciente. Celle-là m'intéresse vraiment tout particulièrement, puisque pour les recherches en intelligence collective, pour moi, l'intelligence collective veut dire donc et la conscience collective veut dire donc des êtres qui vont collaborer, évidemment, qui vont aussi gérer leurs différences, qui vont gérer leurs tensions, mais non pas par des mécanismes coercitifs de domination, d'élimination, mais par des mécanismes de collaboration, y compris dans des conflits ou des choses comme ça. Le conflit fait aussi partie de la vie, évidemment. Et puis, alors je vous le disais, j'exclus de mon propos hein, les, les archétypes, et puis aussi donc toutes les longues disputes philosophiques qu'on va trouver entre les idéalistes. Et les matérialistes, hein, je le rappelle, les idéalistes, les courants philosophiques idéalistes disent ben voilà, il y a une conscience première, il y a une idéation euh, première, et ça descend dans la matière, ça descend dans notre. Dans, ça, ça pilote en quelque sorte la matière, ça pilote nos consciences. Le côté plutôt matérialiste va dans un sens ascendant qui va dire finalement, la conscience, elle émerge de la matière. La matière se combine, ça fait des atomes, ça fait des molécules, ça fait des procaryotes, eukaryotes, euh, cellules simples, monocellules, être monocellulaire, pluricellulaire, etc., etc. Et tiens, on voit une conscience plus grande émerger. Ça touche à un tout autre débat, je n'ai pas voulu euh, aller là-dedans, mais simplement, voilà, me concentrer sur cette question peut-être plus basique, sur l'ontologie, les prisons ontolo ontologiques, arriver à les détecter là où nous voyons des formes de domination, de spoliation, d'aliénation, de stigmatisation, voilà, que je mets derrière le mot « domination ». Je vais arrêter là, et merci de m'avoir écouté, et puis ben maintenant, parole ouverte à toutes et à tous, si vous avez des questions, des exemples, j'ai évidemment rien dit d'exhaustif dans tout ça, ça constitue un champ très vaste, mais j'aimerais bien avoir vos retours, vos questions, vos exemples, vos impressions par rapport à ça où tu mets les, ju les jugements constamment dans la journée, on juge les autres, on se juge soi-même d'ailleurs également, donc on s'autolimite, on autolimite les autres, etc. Est-ce que les jugements qu'on fait constamment, sont tu les mets aussi dans les prisons ontologiques bon, Super question, effectivement, et qui qui me ramène à, à pas mal de situations personnelles. Effectivement, je pense qu'on en a tous à partager. Alors pour moi, déjà, le mot « jugement », en fait, euh, manque de nuances ontologiques, parce que ça ne fait pas tellement la différence entre « juger » au sens d'évaluer. Par exemple, lorsqu'on va juger une personne, on va évaluer si elle a commis des crimes ou des délits, etc. Donc le jugement dans la, dans la part « évaluation » et puis le jugement dans la part du « verdict » rendu. On rend un jugement aussi donc ça contient ces, ces deux parties et pour moi j'aimerais bien qu'on trouve des mots où finalement peut-être prendre le terme jugement comme quelque chose qui consiste à évaluer ou alors apprendre à dire le mot évaluer et puis jugement qui rend un verdict par exemple dire cette personne à ah, quel imbécile, ou il n'a rien compris euh, où on ne pourra jamais faire rien avec lui ou elle, ou etc., etc. là il y a un verdict pour moi la partie jugement ne me gêne pas parce que nous avons besoin d'évaluer tout le temps de nous faire une idée. Après, juste ou pas juste, euh, éventuellement pollué par de la culture, ça veut dire les a priori, par exemple, que je peux avoir sur euh, telle ou telle personne, telle ou telle catégorie de personnes, etc. Là, il y a effectivement l'ontologie et la doxa qui s'en mêlent. Mais le principe de toute façon de juger, slash, évaluer, en soi, ne me pose pas de problème. À nous, évidemment, d'essayer de le faire de la façon la plus objective, la plus bienveillante possible. Ensuite, il y a le verdict. Et quand il y a le verdict, ça veut dire que le jugement s'arrête. Et là, ça me gêne. Parce que effectivement, je comprends que l'on ait besoin, peut-être dans la justice humaine, en tout cas celle actuelle, qu'on arrive à un verdict, il faut s'arrêter, de même qu'il faut aussi parfois arrêter des débats, et puis voter, par exemple, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc on arrive à un verdict, on arrive à un, un vote, on arrête en quelque sorte le processus de délibération intérieure, euh, individuelle ou collectif. Et on arrive au verdict. Pour ma part, dans ma discipline personnelle, j'essaye de ne jamais m'arrêter à un verdict. Je peux avoir quelque chose comme une étape, mais rester quand même suspendu dans mon jugement, justement, on dit bien suspendre son, son jugement, ou en tout cas pour pouvoir continuer à le faire et rester ouvert autant que possible. En tout cas, merci Georges d'amener ça, parce qu'effectivement, on manque d'une distinction ontologique euh, là-dessus qui me semble effectivement importante. Je ne sais pas si ça nourrit à ta question, je ne préfère pas dire répondre, parce que je ne pense pas y avoir répondu. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et si ça nourrit ta réflexion Tout réflexion. à fait. Je suis très content de ta réponse. Merci, Jean. Moi, j'aurais peut-être rebondi juste sur ce, ce jugement. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est derrière. Quand il y a un jugement, c'est qu'il y a une loi. Et ça rapporte aussi, pour moi, à l'aspect la, de culpabilité ou culpabilisation. Donc, effectivement, je mettrais bien cette nuance, comme, comme tu, le, tu le proposes, Jean-François avec l'histoire d'évaluer, et à ce moment-là, de rentrer plus, plutôt que d'être dans une notion de loi, d'être dans des notions de règles, et de se dire qu'on se met des règles communes de fonctionnement, qui met déjà une autre nuance aussi, je pense. Je propose ça. Oui, merci Olivier. Alors effectivement, tu soulignes aussi une autre distinction importante entre les lois et les règles, effectivement. Les lois représentant effectivement quelque chose d'institutionnellement, imposé euh, après démocratique ou pas, Ça, on, peut, on peut en discuter. Et les règles ont un côté effectivement beaucoup plus consensuel des règles du jeu, notamment, donc euh, effectivement tout à fait euh, intéressant. Donc oui, oui, en tout cas, merci pour les, pour les distinctions que tu apportes. Sur la notion de culpabilité aussi, euh, je, je, me souviens, je je me souviens plus de quel euh, ministre on avait jugé sur l'affaire sur du sang contaminé. Ça avait fait rire tout le monde quand elle avait dit « responsable, mais pas coupable ». Et je trouvais que, justement, elle avait amené une nuance intéressante. Alors, peut-être pas très à propos sur son cas, je ne le connais pas et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais la responsabilité et la culpabilité représentent aussi une nuance ontologique importante. Moi, je ne me sens coupable de pas grand-chose aujourd'hui, où j'ai pu avoir effectivement de la culpabilité sur des choses, mais par contre, responsable de quasiment tout notamment de tous les aspects de ma vie, y compris de, de ma naissance. Donc euh, reconnaître son implication dans la grande mécanique des interactions, la grande mécanique karmique, etc., me semble une posture puissante, ça veut dire qu'il nous ramène à notre puissance, sans pour autant concevoir de la culpabilité, puisque la culpabilité, elle me stoppe, elle m'arrête. On dit d'ailleurs rongé par la culpabilité, il s'agit d'un poison intérieur. Je peux tout à fait reconnaître ma responsabilité. Si j'ai la possibilité d'en apprendre quelque chose, de corriger le tir, de réparer les choses, tout va bien. Et donc je n'ai pas besoin nécessairement d'entrer dans la culpabilité. Sauf, après il y a des cas évidemment qu'on connaît bien, par exemple, on n'a pas fait assez attention à une personne qu'on aime, cette personne décède, on se sent coupable, de, on a des regrets, des choses comme ça. Mais là, encore une fois, si on va dans la logique d'apprendre, de, de bonifier son être par rapport à ce que l'on a appris, ça permet aussi justement de peut-être laisser derrière soi la culpabilité pour se transformer, pour en faire quelque chose. Donc une fois de plus, comme le jugement... La culpabilité, elle nous arrête, elle nous stoppe quelque part. On n'avance plus dans la culpabilité. Il y a un verdict aussi, un verdict de rendu vis-à-vis -vis de soi-même. Donc merci d'amener aussi ce, ce point-là, Olivier, qui me semble effectivement très important. Et on en a plein comme ça. Donc euh, bah, toujours pour rester un peu sur le jugement, moi ce qui, ce qui me gêne un peu avec le jugement, c'est qu'on euh, le juge à un instant T, euh, alors que les résultats ne sont pas encore là. En fait, on ignore les résultats de, de l'acte qui est jugé. Puisque quelque chose de négatif à un instant T peut se, pourrait se être positif dans le futur en fait. Donc c'est ce qui me gêne avec le, le jugement en fait. À un instant T, on pourrait dire, très bien dire de quelque chose que c'est négatif alors que ça pourrait être très positif. Voilà, je n'ai pas d'autres remarques à faire. Merci Ludovic et ça fait toujours plaisir de te voir. Oui, euh, alors effectivement, je, je prends en tout cas ce que tu dis dans le jugement au sens de jugement rendu ou de verdict, hein, si on essaye de faire cette, euh, cette distinction par rapport au jugement au sens de l'évaluation, en sachant qu'il y, y a ce flou. Et oui, notamment si on regarde le, la justice aussi, enfin les institutions judiciaires, euh, Et ça me gêne toujours qu'on appelle ça justice, parce qu'il n'y a, a rarement ou pas toujours une corrélation entre la notion de justice au sens éthique, euh, et puis les jugements euh, rendus ou le traitement de la justice. Néanmoins, regardons quelque chose. Prenons par exemple une personne A qui, effectivement, assassine sa femme. Voilà, donc commet un féminicide. Ça se passe dans un espace-temps très précis, très court. Prenons une personne B qui aura pourri la vie de son épouse, de ses enfants par la même occasion, pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'éventuellement évent cette personne se suicide ou que les enfants aient une vie vraiment pourrie aussi, tellement ça les aura détruits. Mais dans le premier cas, il y a quelque chose donc, dans l'ontologie générale qui va percevoir dans un espace-temps extrêmement restreint, un acte donc très concentré. Dans un deuxième cas, il n'y a pas de sanction. Il faut vraiment que ça aille dans des cas, on va dire, gravissimes, de, de crimes notamment, où on va trouver une sanction. Donc intéressant aussi justement de voir notre relation au temps et notre façon aussi de déterminer une éthique ou une, ou une morale. Et on a la même question d'ailleurs sur le jugement qu'on peut avoir sur l'histoire. On peut prendre même les grandes tragédies de l'humanité qui ont donné lieu à des génocides, qui ont donné lieu à des meurtres en masse, etc. Et en même temps, on peut voir si, on peut se demander si elles n'ont pas aussi généré un processus de sursaut de conscience, d'évolution, etc. Évidemment, je vais, ça, on, on touche à des sujets très touchy parce qu'on va, je ne je, je, je dirais jamais que euh, je sais pas, le, la Shoah a servi à... On ne peut pas rentrer dans une relation de cause et d'effet, une relation utilitariste, et ça s'avérerait absolument abominable. Cependant, on ne peut pas non plus exclure effectivement ces échelles de temps, Médovic, dont tu, dont tu parles, où effectivement quelque chose peut sembler non éthique ou abominable euh, ici, maintenant, dans l'heure qui vient, tout à fait euh, acceptable dans l'année qui vient, et de nouveau tout à fait abominable dans les cent ans qui viennent, ou vice-versa. Donc intéressant aussi justement de noter nos mécanismes de hiérarchisation euh, qui se trouvent aussi et qui font partie des mécanismes ontologiques que, que l'on a. Merci d'apporter ce point-là. Dans l'introduction, Jean-François, tu as employé deux mots qui m'ont interpellé. Tu as dit une conscience vaste plus vaste Plus vaste Conscience plus vaste. Bon. Mm -hmm. Alors les philosophes et les mystiques parlent de cette conscience vaste. Euh, donc, est-ce que toi-même, tu, tu, tu es sur cette voie Ou est-ce que tu nous conseilles d'aller vers cette voie d'une conscience vaste, voire même, comme disent certains philosophes, infinie. Et est-ce que tu penses que le travail sur les limitations que tu as évoquées là suffirait pour aller vers une conscience infinie Ou est-ce qu'il faudrait y rajouter d'autres travaux de, de méditation Je ne sais pas, de, on peut imaginer plein de choses. Voilà ma question. est un peu… <rire> Merci Georges, vaste question, effectivement. Alors, sur la conscience, on a déjà effectivement une ontologie très limitée. Je pense, euh, en particulier moi qui, qui parle couramment l'anglais, je me sens souvent plus limité en français pour parler de la conscience que l'anglais. Je trouve qu'il y a des mots euh, plus précis. Après, si on va dans des langues comme le sanskrit, euh, dont, la, euh, on va dire, historiquement, qui ont étudié la conscience... Je ne parle pas évidemment de tout ce qui relève aussi de la culture bouddhiste. En tout cas, tout, toutes les cultures qui ont exploré la conscience, ça veut dire l'intériorité de l'être, ont évidemment développé un corpus de langage et de description d'intériorité nettement supérieur à ce que le monde occidental, donc qui lui a évolué dans la dualité sujet-objet, ça veut dire donc du matérialisme, donc le monde occidental a très très bien développé une description du monde extérieur. Il reste extrêmement atrophié dans des descriptions du monde intérieur, du monde subjectif. Ceci dit, j'étends euh, ce constat au fait que l'intelligence collective pyramidale, qui caractérise encore l'essentiel du monde aujourd'hui, a très bien développé des êtres, euh, enfin, euh, nourri, fait grandir des êtres très développés sur le faire, ça veut dire sur le monde extérieur objectif, et très peu développés à l'intérieur, donc dans le subjectif. Ça s'explique bien parce que dans les sociétés qui doivent fonctionner sur des chaînes de commandement, ce qui constitue aujourd'hui 100% des, grandes, des, des grands collectifs, qu'il s'agit d'une entreprise, d'un État-nation, d'une religion, d'une armée, d'une administration. Donc tout ce qui constitue aujourd'hui nos moyennes et grandes organisations fonctionne sur l'intelligence collective pyramidale, ce qui veut dire fonctionne sur des chaînes de commandement. Une chaîne de commandement ne peut fonctionner qu'avec des gens prévisibles. Si les gens devenaient trop individués et peu normés, et peu normés s'ils font une sortie de la normalisation dans laquelle ils ont grandi, ça devient des êtres qui fonctionnent très mal dans les chaînes de commandement. Donc ça montre aussi que les sociétés à intelligence collective pyramidale ont développé des ontologies déjà essentiellement basées sur des mécanismes de domination, puisqu'il faut des castes ou des classes sociales, et notamment aussi pour pouvoir faire fonctionner les chaînes de commandement. Donc on se trouve très dépourvus par rapport à la conscience. Alors maintenant je viens sur la question de la conscience. Toute personne qui médite, et je sais Georges que tu médites, et que moi aussi je fais partie des personnes qui méditent depuis longtemps, toutes ces personnes-là font l'expérience d'une dissociation entre la pensée et la conscience. D'ailleurs, l'action de méditation, et il y a des milliers de façons de méditer évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement rester assis en lotus pendant trois heures sans bouger, on peut méditer de plein de façons différentes, mais elles ont au moins ces points communs de désactiver la pensée. En tout cas, la pensée analytique. Ça ne veut pas dire qu'on fonctionne avec un électroencéphalogramme plat, bien au contraire, il se passe plein de choses, mais plus la pensée analytique, logico-déductive, on va dire, ce qui suit les fils des pensées. Et donc, on fait l'expérience, la différence entre conscience et pensée. Et on se met à voir, effectivement, la pensée comme un épiphénomène de la conscience, comme une petite partie de la conscience. Problème, comment amener dans le langage commun Quotidien que nous partageons ces expériences-là. Alors, il y a des tas de façons, l'art permet de le faire, notamment toute la métaphore, la poésie, la peinture, etc., vont exprimer des états de conscience. Pour en parler, pour le communiquer, j'entends, avoir donc des objets de communication, l'art permet de le faire. Maintenant, sur l'ontologie, eh bien là, on se trouve confronté déjà aux ontologies des religions qui ont souvent, elles aussi, plongé dans des mécanismes de domination. Je rappelle notamment dans le monde chrétien la notion de hiérarchie qui se trouve plus ou moins près de, de Dieu, intéressant. Et puis, donc de, de voir comment ces ontologies ont pris possession d'un corps social. Alors, si on veut aujourd'hui parler de la conscience, donc exprimer ce qui se passe dans notre conscience, on se trouve déjà souvent très, très, très dépourvu d'un langage particulier. Le langage qu'on a, en général, en tout cas je le vois dans le monde occidental, que je connais mieux, on a un langage spatial. On va notamment dire élever son point de conscience. Intéressant parce que déjà, on ramène la conscience à un point dans l'espace qui prend de la hauteur et qui voit donc les choses de plus haut. Évidemment, si on voit de plus haut, on voit plus large. Cependant, si on va dans une expérience plus complète, et je vais rester spatial, je préfère parler d'expansion de conscience. Ça veut dire vraiment comme une bulle. Donc si on parle de l'espace, si je reste dans cette métaphore, dans cette ontologie, eh bien ça veut dire que si ma conscience devient plus vaste, ça veut dire que je vais aussi, dans cette fameuse hiérarchie, aller explorer les tréfonds du subconscient, aller explorer l'enfer de ce que je ne connais pas, de mes zones d'ombre. On parle du « shadow work » en anglais, hein, de, du travail de l'ombre, etc. Donc euh, élever sa conscience veut dire autant aller, si je reprends cette cosmogonie, aller plus encore vers l'extase, le paradis, mais aussi plus encore vers l'enfer et donc amener cette, euh, cette lumière un petit peu partout, cet état qui sort de ces dualités. Sauf que, ben voilà, j'en parle là, mais je sens de manière assez maladroite, parce que nous avons effectivement des mots très flous, en particulier en français, quand on parle de l'esprit, quand on parle de la conscience, souvent euh, en confusion avec les neurosciences, quelqu'un de conscient ou pas conscient, euh, devenir inconscient, tomber dans les pommes, etc. etc. Voilà, ensuite, euh, sur la dernière partie de ta question, si je prône effectivement... Ça, oui, je, bien sûr, avec tout mon, tout mon cœur, même si je n'en fais pas une, une mission évangélique. Mais oui, apprendre à dissocier la pensée de la conscience. Et pour moi, une conscience qui grandit, si je devais exprimer une phénoménologie de ça, veut dire une conscience toujours plus inclusive. Ça veut dire capable d'inclure dans sa réalité, dans sa connaissance directe, plus de différences de moi-même. Ce qu'il y a de différent, qu'il s'agisse de l'autre... Alors l'autre, tiens, il a une couleur de peau différente de moi, ben oui, ben pas de problème. Ah ben tiens, l'autre, il a un sexe différent de moi, ah ben ouais, pas de problème. Ah, il pense différemment de moi, il a grandi ailleurs, ok, pas de problème. Et puis l'autre, il ne s'agit peut-être pas d'un bipède nommé Homo sapiens, il s'agit aussi peut-être d'une poule, il s'agit peut-être d'un vautour, il s'agit peut-être d'une hyène, d'une girafe, d'un cachalot, peu importe. Il y a quoi qui peut me relier à cet être-là même minuscule, même cette petite fourmi qui marche sur ma main, ou cette mouche qui se pose sur moi, ou ce moustique qui me pique, comment, sans forcément me sentir d'accord, sans forcément m'abandonner, garder mon intégrité, peut-être que je n'ai pas envie que ce, ce scorpion me pique, ou ce serpent me morde, mais comment garder une relation compassionnelle Un Compassionnel, ça veut dire donc de partager avec cet être une conscience commune, d'en faire cette, cette expérience. Et donc de se sentir dans un état non violent, en fait, donc de Ahimsa, disent les Anglais, puisqu'on n'a pas, les Anglais, les Indiens, pardon, puisqu'on n'a pas de terme européen pour euh, autrement que non-violence, non quelque chose. Ahimsa, ça parle effectivement de cet état de paix intérieure, donc une ontologie que nous n'avons pas, effectivement, dans le monde occidental. Voilà, j'ai essayé de couvrir euh, beaucoup de choses de ta question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut reprendre la parole, moi je rebondirais sur enfer, du coup ça m'a un peu marqué justement sur tout, toute l'imagerie que, que la, la religion entre autres justement chrétienne a pu, euh, a pu ramener de, de ça, du coup pendant que tu parlais j'ai vite été faire une petite recherche de, du mot et ça commence par l'enfer du latin infernus, je sais pas, infernus, et qui, qui voudrait dire qui est en dessous, donc quand on ressort de toute l'imagerie qu'on a pu nous donner vraiment horrible et qu'on reprend juste cette notion à la limite de hiérarchie et de haut-dessus et de cet aspect de conscience qu'on placerait plutôt là et de ce qui est en dessous peut-être qu'on pourrait peut-être comprendre dans qui est au plus profond peut-être qu'on pourrait le comprendre comme ça parce que peut-être qu'on savait comment est-ce qu'on le définissait voilà, ça, ça peut évoquer autre chose aussi, d'aller en profondeur et de ne pas avoir peur d'aller dans cette profondeur d'aller le vivre voilà, je, je posais ça Oui, merci Olivier, merci effectivement d'apporter, d'amener cette, cette vérification. Là, ça nous amène aussi, effectivement, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais le lien avec les archétypes. Donc les archétypes, ça veut dire euh, ces expériences pré langage qui fonctionnent dans le subconscient ou dans nos rêves. Nous rêvons où notre subconscient ne parle pas. Il fonctionne suivant ce que j'appelle des bouffées archétypales. Donc par exemple, dans un rêve ou dans une méditation on va faire l'expérience de l'enfer, on va faire l'expérience du roi ou de la reine ou de la victime ou du meurtrier, euh, l'expérience aussi d'archétypes animaux qui existent. Hein. Il y a l'oiseau, il y a le poisson, euh, il y a le, le lion, etc. Donc il y a des formes archétypales qui, qui préexistent en nous et qui se trouvent dans toutes les cultures. Par exemple, toutes les cultures ont un archétype du dragon. Alors ça peut prendre des formes différentes, mais la notion du dragon, de cet animal qui, qui crache le feu, qui vole, etc., on la retrouve aussi dans toutes les cultures, qu'il s'agisse de cultures amérindiennes, chinoises, etc., sans qu'on puisse en déterminer un point d'origine particulier ou un point, euh, un point historique particulier. Donc nous avons de toute façon aussi dans nos euh, ontologies toute une source archétypale, là qui s'avérait trop vaste évidemment à explorer, et pour laquelle aussi d'ailleurs je ne me sens pas une expertise particulière, j'ai des amis qui font de la recherche euh, là-dessus, je pense en particulier à mon ami chercheur qui s'appelle Luc Biget, que je vous invite... Euh, Allez aller voir, je mettrai aussi la référence sur son, sur son site, sur son travail. Et voilà, il y a des gens qui font un, un travail remarquable, non plus sur la pensée logique, c'est-à-dire qui consiste à déconstruire, à, par, à passer en, petite, euh, en petits morceaux la réalité, à, la, à déconstruire la réalité pour voir les liens logiques entre eux, mais ils développent une pensée analogique, ça veut dire au contraire pour remonter, euh, pour voir les, les liens de sens qui peuvent exister dans la réalité qui nous entoure. Ça veut dire de voir comment la réalité nous parle. Non pas qu'elle ait un langage en tant que tel, mais nous avons une interprétation, une expérience subjective de la réalité et nous faisons partie de la réalité, et nous la construisons. Donc voilà, ça, ça, monte, ça va dans les, dans les deux sens. Donc l'ontologie, oui, et en particulier effectivement sur ce que tu disais, sur cette hiérarchie, notamment l'enfer, ou qu'on peut aussi appeler d'ailleurs la séparation, ça veut dire l'expérience de la séparation, de la dislocation qu'il peut y avoir, la notion matérielle du monde s'atomise. D'ailleurs, plus on explore la réalité, plus on, elle se granularise. Hein. Et on voit que ça s'assemble, ça s'assemble dans des holons dont j'ai déjà parlé dans un, dans un live précédent. Donc, quelque part, phénoménologiquement, ces hiérarchies existent. On parle d'ailleurs de holarchie. Ça veut dire donc ces hiérarchies naturelles. Hein. Les atomes font des molécules, les molécules font des molécules complexes, les molécules complexes font etc etc et on ne peut pas faire l'inverse. Les lettres font les mots, les mots font les phrases, les phrases font les chapitres, les, euh, les paragraphes, les paragraphes font les chapitres, etc. On ne peut pas changer l'ordre. Là, il s'agit effectivement de holarchie. Donc, euh, quand on a des ontologies qui, se, qui peuvent se construire sur des holarchies, ça veut dire des hiérarchies naturelles, comme je, dont je viens de parler, là, on peut rentrer dans quelque chose d'intéressant qui nous fait grandir. Maintenant, quand euh, des ontologies... Se, se transforme en une façon de construire un ordre social dans lequel il y a des classes dominantes, un peu moins dominantes, encore un peu moins dominantes et puis complètement dominées, là je trouve qu'on a des choses intéressantes à voir. Je reviens d'ailleurs, ça me donne l'occasion de revenir sur la question des animaux non humains. Et En fait je préférerais dire en fait des êtres sentients tout simplement, ça veut dire les êtres qui non seulement ont une sensibilité, mais ça ne suffit pas la sensibilité, euh, une moule, elle a une sensibilité par exemple, a-t-elle une sentience Ça veut dire une conscience de soi, une conscience de l'espace et du temps, une conscience de, des interactions euh, les uns avec les autres. Question ouverte, hein, je ne vais pas y répondre ce soir, mais je fais bien les différences entre sensibilité et sentience. Si on s'intéresse aux êtres sentients, et on en a beaucoup autour de nous, des êtres sentients, je trouve intéressant d'observer... Toute l'ontologie de classement qu'on a, donc il y avait déjà ces trois niveaux, le monde animal, donc euh, sauvage, euh, brutal, euh, lié à nos plus bas instincts, etc. Il y a le monde humain dans l'entre-deux et puis le monde des dieux, ou du cosmos, ou de la conscience suprême, enfin on met tous les mots qu'on veut dessus. Je trouve intéressant donc de, de bien explorer cette, euh, cette forme ontologique et de bien déconstruire justement tout ce qui crée des rapports de domination. Pour moi, la déconstruction de ce travail représente peut-être un des leviers évolutionnaires les plus importants de notre siècle ou peut-être de, de notre millénaire. J'ai euh, eu des, des conversations avec euh, quelqu'un de, de, de proche de moi qui me disait, il n'y a pas très longtemps, « Tu sais, ok, je, je reconnais le mal qu'on fait aux animaux, mais moi j'ai d'autres priorités, je préfère d'abord m'intéresser aux humains. » Effectivement, il y a beaucoup d'humains qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent, il y a des adultes qui souffrent, etc. » et qui ne voyait pas du tout une priorité là-dedans. Alors, dans notre discussion, je disais à cette personne, mais bon, je comprends qu'on choisisse des priorités d'action, on ne peut pas agir partout. On peut choisir de s'intéresser aux enfants, on peut choisir de s'intéresser à la démocratie, on peut choisir de s'intéresser à l'économie ou à la pollution, on ne peut pas s'intéresser à tous les fronts. Mais il y avait au-delà, de, dans les propos de cette personne, quand même cette fameuse hiérarchie. Ça veut dire les humains en premier. Commençons d'abord par les humains, et nous verrons après... Quand on aura peut-être réglé les problèmes humains, on pourra peut-être s'intéresser aux animaux. Et je me sentais en désaccord avec cette personne, parce que tant que nous n'aurons pas déconstruit la source même de nos mécanismes de domination, et a fortiori ce que nous faisons sur les animaux non humains, eh bien ça continuera aussi sur les humains, ça procède exactement de la même façon. Ça veut dire, déconstruire les structures ontologiques de domination ne peuvent s'appliquer que partout. On ne peut pas le faire à un endroit et pas à un autre. Je trouve d'ailleurs intéressant, je lis un, un livre très prometteur que j'ai à peine commencé qui s'appelle « La pensée végane » et qui met en avant notamment comment les personnes qui ont subi les horreurs de l'esclavage peuvent se sentir choquées que l'on compare le spécisme et toutes les horreurs qu'on fait aux animaux notamment, aux animaux non humains, toutes les erreurs qu'on leur fait, donc euh, effectivement, les faire travailler, les faire produire, euh, les tuer, enfin tout, tout ce qu'on connaît, et comparer ça à l'esclavage. Effectivement, il y a une limite à l'exercice dans le sens où, historiquement, on ne peut pas comparer les choses parce qu'on ne peut pas comparer les souffrances. On ne peut pas comparer les souffrances déjà de deux personnes, on ne peut pas comparer les souffrances de deux peuples, ça ne marche pas. Je ne peux pas comparer euh, la Saint-Barthélemy versus la Shoah, etc. Ça ne marche pas ni en qualité ni en quantité, donc en expérientiel. Par contre... Les constructions ontologiques relèvent exactement des mêmes choses. On voit une classe dominante qui, va, qui à l'époque, par exemple, historiquement, nous parlait d'esclaves heureux, heureux de travailler, d'avoir un bon maître qui s'occupait bien d'eux, etc., etc. Et que, de toute façon, ça faisait partie de l'ordre des choses, de l'ordre cosmique. Que l'homme avait de toute façon une nature, hein, donc l'approche naturaliste, j'entends l'homme blanc, évidemment, et qu'il il y avait d'autres humains qui avaient besoin de l'autorité de cet homme blanc pour pouvoir s'élever, etc., etc., On voit exactement la même chose se faire pour les animaux. On a bien la vache qui rit, tellement heureuse de donner son lait, bien sûr élevée en pleine liberté dans de beaux pâturages en, en Suisse. Et puis euh, le lait avec les vaches, euh, les, le chocolat avec les vaches violettes aussi qu'on retrouve bien en Suisse également. <rire> il y en a plein là sur les sur les pâturages suisses. Voilà. Donc euh, pour moi et peut-être pour, pour Commencer à arriver à une conclusion ce soir, déconstruire toutes les formes ontologiques de domination, et d'autant plus que si vous vous sentez dans une normalité, vous voyez un être sentient appliquer une domination sur un autre être sentient, et ça vous semble normal, ça veut dire que certainement il y a une ontologie derrière. Il y a une construction, il y a une cosmogonie, il y a une hiérarchie du monde qui normalise ce type de rapport. Après, on peut se poser la question, a-t-on envie de vivre dans un monde où il y a des dominés et des dominants. On a parfaitement le droit d'avoir cette, euh, cette vision-là des choses. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas, j'ai choisi de ne pas l'avoir. Là, on rentre évidemment dans les axiomes, ça veut dire les choses fondatrices. Personnellement, je préfère vivre dans un monde qui collabore, avec toutes les frictions qu'on peut avoir, qu'un monde fondé sur des dominations d'êtres sentients sur d'autres êtres sentients. Et ça, il s'agit d'un choix personnel. Alors, ben, on, va, on va conclure. Euh, merci euh, déjà aussi toute votre, votre participation à ces lèvres évolutionnaires pour celles et ceux que je vois régulièrement. Merci aussi à celles et à ceux qui ont choisi de me soutenir dans l'économie du don. Vous le savez, je fonctionne grâce à ça. Euh, alors, la semaine prochaine, on va aller dans un sujet un petit peu plus précis encore sur l'ontologie, puisque je vais vous expliquer ce que veut dire « parler en F prime ». Certains d'entre vous, vous savez ce que je veux dire, mais en tout cas, on va s'intéresser à une partie très particulière de la langue, euh, en tout cas du français, de l'anglais, et puis de, de plein d'autres langues, et comment éventuellement hacker la langue pour sortir justement d'une grosse ornière ontologique, hein, une grosse prison ontologique, qui génère énormément de violence sociale. Alors donc, on se retrouve lundi prochain, à 19h, pour parler donc en F' ensemble. Il y aura un replay sur YouTube, évidemment, N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la chaîne YouTube, et puis abonnez-vous, évidemment. N'hésitez pas aussi, si vous sentez que vous pouvez apporter des compétences, j'ai notamment vraiment besoin de soutien dans tout ce qui touche aux médias sociaux, à l'organisation de cette chaîne YouTube, qui va prendre de plus en plus d'importance. Et puis, vous le savez, vous pouvez me soutenir sur ma page nouvel.com/don. Voilà, Voilà pour ce soir. Merci beaucoup, belle soirée, et puis à la semaine prochaine.